Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va voir si Tariq est la nouvelle méta, le nouveau commandant infanterie absolument à posséder pour tout détruire avec de très nombreux rapports. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.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 Avant tout les amis, j'espère que vous avez été bien sages et que le Père Noël vous a bien gâté, que vous avez bien profité de ces fêtes. Vous allez en avoir besoin pour combattre Tarek. vous allez le voir, ça a l'air très intéressant ce qu'il est capable de faire. Les amis, ne perdons pas de temps avec les events. On aura le temps d'en parler dans la semaine. Il n'y a rien de spécial. Et hein, k pop, peut-être juste remarquer on parlera de l'étoile brillante hein, dans une vidéo de demain. Peut-être la maison d'Esmeralda. Vite fait, vous faites votre tour gratuit. Vous faites le tour divin, bien évidemment, à 50%. Et puis c'est tout. Les paris aussi. On ira voir les paris dans la semaine. Où positionner nos jetons. Évidemment, il ne faut pas... Il fallait pas s'attendre à avoir un 1V. Alors j'ai appris qu'on disait one 5, one 5. 60GT, Lilith a fait un tirage au sort un petit peu éclaté, truqué, à mon avis on pariera hein. on a encore 5 jours pour parier, on verra tout ça dans la semaine, on fonce donc sur les rapports pour voir ce que vaut Tariq réellement, est-ce que c'est un must-have, est-ce qu'on a une nouvelle méta avec lui, en tout cas sur le papier il nous promettait du lourd et je vais vous faire un petit comparatif pour commencer avec ce premier rapport. Vous allez le voir, on va tout de suite commencer avec un rapport très intéressant, comme tous d'ailleurs. On va aussi utiliser des rapports d'autres streamers, notamment de Shizgul. Merci à lui, je vous mets le lien vers sa chaîne. Si vous ne connaissez pas encore Shizgul, hein, le plus famous des streamers sur Rock. Évidemment, je vous mets le lien en description de la vidéo. Alors, commençons tout de suite par un binôme. Et je vous allez voir, on va vous faire un comparatif entre Tariq. Et notre ami Sargon. Donc, un binôme naturel. Les deux commandants sortent en même temps. On se dit, ils sont faits pour aller l'un avec l'autre. Et on le met avec face plutôt à Edwige et Yandziska en défense d'Obélisque. Donc, on se trouve sur un tombeau d'Osiris. Donc, on a une défense en Edwige, Jalouiga avec Yandziska hein, face justement à Tariq. Et à Sargon, et là, moins 1,3 million dans la tête de Tariq avec Sargon, et Edwige gagne en moins 1,1 million. Donc, là, ce premier rapport, il nous met une douche froide, surtout, Surtout, regardez, hein, en défense, c'est Imigbo. Et quand on compare tout de suite avec une autre défense, alors, vous le marquerez, hein, c'est un Osiris de test. Hein, donc, ils ont testé les défenses. Regardez, ils nous ont même prévu un petit comparatif, la même chose. Donc là, on a moins 1-3, moins 1-1. Et euh, Jadwiga-Edwige gagne. Et regardez, pareil, avec cette fois, Xianyu et Nevsky, Alexander Nevsky. Et ben cette fois, Jadwiga-Edwige avec Jan Ziska assez largement, hein, moins 1 million d'un côté, moins 1,5 million de l'autre. Alors ce rapport-là et ces deux rapports quand on les compare, ça fait quand même bien mal de voir que Tariq n'arrive pas à éclater Edwige et Janziska, alors que Xianyu-Alexander... L'éclate largement hein. Moins 1,5 d'un côté Moins 1 l'autre. Il n'y a pas photo Il y a un tiers de plus hein. Même plus 50% de plus Que ce que je raconte 50% de plus En perte de puissance hein, Pour Jan C'est assez Énormissime Et extrêmement Surprenant Sur ce premier rapport Je voulais vous le montrer Ce premier rapport Parce que il permet De pondérer Beaucoup d'entre vous Me demandent ce qu'il faut foncer Pour le monter Vous le voyez Je vous l'ai toujours dit Xian hein. Le roi du chocolat Et Nevsky sont vraiment des, des, du solide et du sûr, si vous voulez monter des commandants légendaires, et eh bien malgré les deux nouveaux commandants qui viennent de sortir Sargon et Tariq Bin Ziyad ça reste du très très lourd continuons donc sur les rapports et je vais vous en comparer hein. vous en montrer plusieurs bien évidemment et on arrive sur un rapport Assez classique en défense. Hein. Regardez, on est sur une défense de flag, évidemment. Sur Tariq, c'est les rallyes qui ont été le plus testés. On est sur un flag qui est défendu par Zenobia avec Aetius Flavius. Donc du très très lourd en défense. Face à lui, on a Tarik Binziad et Sargon. The Great, le grand, le bon. Et on regarde la différence. Il n'y a pas photo. Moins 6,3 millions de puissance perdue du côté de Zenobia Aetius hein, pour 636 216 morts, 202 000 blessés graves et 395 000 soignés. De l'autre côté, hein, chez les DL5, on a Tariq et Stargon qui, eux, ont perdu moins 9,8 millions de puissance et moins 1,386 millions de morts. Énormissime. Encore une fois, on se retrouve avec un ratio de 50% de puissance perdue en plus. Et en termes de mort, ben c'est simple, c'est le double. Ils ont le double de mort pris dans la tête du côté de Tariq avec Sargon face à Zenobia, Aetus, Flavius. Donc là, tout de suite, ça me fait me dire qu'il y a des petits doutes quand même sur cette nouvelle méta. Mais vous allez le voir, hein. il y a des rapports qui sont très nettement plus favorable et regardons tout de suite un autre rapport, alors je suis désolé hein, pour la qualité qui n'est pas topissime de tous les rapports. Ça dépend du média où elles ont été prises et où je les ai récupérées. Celui-là, le premier, alors là on a 4, la qualité n'est pas oufissime. Mais on arrive quand même à bien voir. Et de toute façon, vous les avez tous sur le Discord. Donc on a Amanitor qui est en défense d'obélisque Et encore une fois, c'est des tests. Hein, c'est du TXXP qui se sont fait un petit délire. Ils ont testé avec Amanitor et Artemis première, Face à Sargon et Tariq Bin Ziyad, 260 000 des deux côtés. et eh bien, c'est très serré. On le voit, hein, il reste à peine 10% de troupes, un tout petit peu plus de 10% de troupes. Mais Tariq et Sargon gagnent face à Amanitor et Artemis. Alors là, ça ne me surprend pas. La défense Amanitor et Artemis, elle est quand même éclatée depuis au 3e, voire au 20e sous-sol depuis très très longtemps. Totalement éclataxe. Donc bon, ce qui me déçoit en revanche, c'est qu'il ne gagne que de 10%. C'est pas, euh, pas oufissime. C'est pas une dinguerie, cet écart de 10%. Deuxième rapport, deuxième rapport de test. Encore une fois, un test des TXXP. Merci à eux. Et on se retrouve cette fois avec un nouveau rapport pour être sûr, hein, toujours Amanitor Artemis. Et on inverse cette fois Tarik et Sargon en second. Et là, on a un tout petit peu moins de 10% de trop prestante. Bon, c'est la même chose au final et on le voit bien. Tariq Sargon, il gagne, mais de pas grand-chose. Franchement, quand je vois cet écart-là, je me dis pas, oh là là, je vais monter Tariq, il est énormissime. Non, je me dis, euh, bon, euh, Tariq... Il promettait une belle histoire, mais il me paraît un petit peu éclataxe. Hein. Heureusement, on a de très autres, nombreux rapports à voir, mais je ne suis pas pour le moment convaincu. Autant Sargon, je vous ai dit, Sargon, ouais, ça a l'air de valoir le coup. Il a l'air très, très très très lourd. L'Atari, il va en falloir un petit peu plus pour me convaincre de le monter, ou sinon, il va falloir casser son PEL pour le monter, parce que, parce que ça revient cher pour un commandant qui ne paraît pas... Être une dinguerie. Alors que sur le papier, encore une fois, ces skills sont tout bonnement énormes. On continue avec le troisième rapport des TXXP, toujours en défense d'obélisque. Et cette fois, on a Amanitor et c'est plus Artemis première qui est de l'autre côté. C'est Henri V. Alors évidemment, Henri V, c'est une dinguerie. Ils auraient mis Henri V avec Boudica Ça aurait été une tuerie de ouf. Hein. Et regardez, là, c'est très intéressant. Sargon avec Tarik gagne de pas grand chose. Hein. Il gagne de allez, 4%, 5%, maximum 4%. Il gagne de 4%. Mais regardez, en termes de puissance, Sargon et Tariq ont perdu plus de puissance. Hein. Donc vraiment, ça se joue à pas grand chose du tout, du tout. Hein. Ils ont le quasiment le même nombre de blessés graves. Franchement, là, c'était très, très chaud pour l'attaque avec Sargon. Je pense que ça s'est joué à un critique. Ça s'est vraiment joué à que dalle. Et regardons, donc, le dernier de cette série fait par les TXXP. Et là, on a l'inverse, Tarek Sargon face à Banitor, Henry V. Et l'écart est similaire, 7200 troupes restantes du côté de Tariq et Sargon. Donc, même pas 4%, hein moins 298 000 du côté d'Amanitor et 5 Et là, cette fois, un tout petit peu moins de puissance perdue du côté de Xutus avec Tariq et Sargon, moins 296 000. Donc, au final, très très chaud. Franchement... Là, moi-même, je suis encore une nouvelle fois déçu par ce que nous apporte hein, notre ami euh, Tariq. C'est pas du tout une dinguerie ce qu'il nous propose. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus puissant. Il reste encore quelques rapports, il m'en reste 5 à vous montrer. Et vous allez le voir, il y a des rapports qui restent quand même en, en faveur de Tariq, le premier. D'entre eux, regardez, on se retrouve avec Tariq Pacal Et vous voyez, on est sur la série de rapports fait par Shizgul, comme je vous le disais. Tariq et Pacal, un binôme qui peut être intéressant, sur une défense, encore une fois, d'Obelis. C'est un test des sw Et cette fois, toujours, même binôme, Tarik Pacal et pas Tariq Zargon. Mais en attaque, en défense, pardon, on a Edwige avec Jan Ziska. Et là, ça passe. Tariq Pacal moins 2,3 millions de l'autre côté, Edwige Janziska, moins 3,8 millions. Là, il se fait éclater, Edwige et Janziska, donc Tariq. Pacal, Un bon binôme bien solide d'attaque. Il n'y a pas photo. Il perd 50% de puissance en moins. Même plus de 50% hein, en moins. Pareil en termes de mort. L'écart est super à 50%. Très très propre. Hein, le Tariq Pacal qui vient à gagner avec euh, des rallyes hein, d'un million cinq. Avec du renfort etc. Très propre du côté encore une fois de Tariq Pacal, Un premier enfin très Très bon rapport pour Tarek. Donc la méta serait peut-être de mettre Tarik avec Pakal et pas Tarik avec Sargon. On va le voir, il y a d'autres rapports bien évidemment à vous montrer. Regardons le second. On est encore une fois chez Shizgul avec cette fois Sargon avec Tarik Bin Ziyad. Face à Edvige et Janziska, et là cette fois, c'est très serré. Moins 2 millions du côté de Sargon en puissance avec Tarik, Moins 2,4 millions du côté de Jadwiga. L'écart à la fin, il reste à peine 10% de troupes du côté de Tarik. C'est très très serré. Ce qui nous montre que Jadwiga, Edvige et Janziska hein, face à Tarik Sargon... Ça tient la route C'est du très très solide. Il n'y a pas de mystère de toute façon. Edwige, Gianniska, ça reste très bien en défense. Est-ce qu'on peut le comparer à celui qu'on a vu, à hein, Zenobia, à Flavius Oui, tout à fait. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Si vous avez l'un des deux, des deux binômes, vous serez solide en défense. Et vous pourrez vous expertiser même sur la défense. Mais là, en tout cas, on le voit, Sargon Tarik arrive une nouvelle fois à gagner. Regardons encore une fois la suite des rapports les amis. Est-ce qu'on va avoir d'autres belles surprises comme celle-là Un troisième rapport de Shizgul, toujours en Tesla SW, face à Knight Rando, moins 1,1 million d'un côté. Là pour le coup, je suis un peu triste, hein, mais euh, c'est YSS, il commence à être un petit peu ancien pour le coup. Donc Sargon et Tarik face à Zenobia et YSS, moins 1,1, voire 1, 1 n'importe quoi. 1 million et demi de troupes des deux côtés, moins 1,1 million de puissance du côté de Tariq Sargon, moins 2,3 millions, donc plus du double. Hein. On arrondit grosso modo au double du côté de Zenobia YSS en termes de blessés graves. C'est pareil, 100% de plus, moins 112 298 blessés graves du côté de Sargon Tarik, moins 228 153 du côté de Zenobia YSS. Il n'y a pas photo, il reste 50% des troupes, un tout petit peu moins de 50% à Sargon Tarik. Il n'y a pas photo, notre ami Zenobia avec YSS. S'est fait désintégrer, donc Edwige Jadwiga tient largement plus, il n'y a pas photo face à Zminome. Autre rapport, on continue cette fois et il ne nous en restera plus qu'un après celui-là. Et là, vous allez me dire, une défense assez atypique, effectivement, mais c'est toujours intéressant de tester. Jandiska avec Alexander Nevsky face à Tariq Bin Ziyad et Sargon The Great. Et là, il est éclaté puisque Tariq perd 1,8 million de puissance. Quand notre ami Jandiska va perdre, lui, 3,7 millions de puissance. Donc, un tout petit peu plus du double. Et pareil, au niveau des nombres de morts, 258 700 43 du côté de Tariq. 532 564 du côté de Janziska. Il n'y a pas photo. Hein. Ils se font plier la bouche très fortement sur cette défense de flag. Donc franchement là on a un nouveau très bon rapport pour Tariq. Et on finit avec un dernier rapport les amis. Et cette fois un petit mixte. Hein. Edwige avec YSS. Ce qu'on avait avec Xenobia, ça ne passait pas du tout. Et toujours Sargon-Tariq. Et une nouvelle fois, Tariq et Sargon éclatent la bouche d'Edwige YSS, il n'y a pas photo. Moins 1,3 million de puissance pour Sargon-Tariq, moins 2,6 millions, donc le double hein, pour Edvige et YSS au niveau des blessés graves, 134 352 d'un côté, 257 180 de l'autre, donc le double. Il n'y a pas photo, ils se font éclater au troisième sous-sol. Vraiment très impressionnant. Après avoir vu tous ces rapports, est-ce que Tariq est absolument un must-have ou pas, si vous voulez mon point de vue Alors. À ce stade-là, des rapports qu'on a vus, tant pour Tariq que pour Sargon, si vous voulez mon avis, si je devais en monter qu'un seul des deux, je monterais Sargon. Sargon me paraît plus polyvalent et être adaptable à plus de situations. En revanche, si vous avez déjà pas de monter et que vous cherchez un nouveau binôme à mettre avec lui, un nouveau parce que par exemple, vous avez Harald aussi vous en avez marre de mettre Harald. Eh bien, Tariq pourrait faire le job. Il va falloir plus, évidemment, de rapports, plus de tests. Voir également en open field, puisque là, c'est quasiment, même ce n'est que des tests sur des rallyes. Mais sur le papier, là, le Tariq, il n'est pas oufissime. C'est pas mal, vraiment, il est très bien. Mais l'écart n'est pas aussi important que lorsqu'on a eu la sortie, par exemple, d'Alexander Nevsky. Donc, si vous voulez absolument monter un commandant, un des deux, moi, ma préférence, ira sur Sargon. Est-ce que euh, je vais le monter Sargon bah, Comme vous le voyez, pour l'instant j'ai qu'une sculpture en or. À la prochaine roue de la chance, je vais le débloquer. Et évidemment, je vais le monter. Après, vous pouvez toujours essayer de monter Jandiska, qui reste plutôt intéressant. Mais euh, là, ma préférence ira sur Sargon. Donc. À ce stade-là, le conseil que je vous ai donné, si vous devez monter un seul commandant légendaire infanterie, ah tiens, regardez, j'ai un petit truc de compétence et hop, c'est plié. Si vous devez monter un seul commandant infanterie pour le moment, je vous conseillerais bien évidemment, je suis en train de le chercher pendant que je parle, de monter Scipion l'Africain Prime. Il me paraît être le commandant le plus polyvalent et le plus must-have en infanterie. Si vous êtes avant le KVK saison 4, évidemment, celui qu'il faudrait montrer, c'est Guan. Hein. Guan et celui que vous allez pouvoir traîner très très longtemps et sinon si vous en foutez, infanterie, cavalerie de tout, évidemment les deux à monter qu'on retrouve partout en rallye et euh, en open field c'est Alexander Nevsky et Yu, le roi du chou occidental autrement dit le roi du chocolat reste aussi du pairing très très lourd. Alors oui, on n'a pas testé avec Boadice et Henri V en défense. Oui, on n'a pas fait tous les tests d'open field. On n'a pas testé avec Sipion, etc. Tariq, Sargon en comparatif. Mais déjà, on a une vision plutôt claire de ce que nous donne Tariq là en rallye. Et il est bon, mais c'est moins une dinguerie que ce qu'on aurait pu espérer en termes de multiplicateur de dégâts, par exemple, ou en termes d'éclatage de, de tête et de, de bâtiment lorsqu'il attaque une structure, même pourtant avec Aetus Flavius et Zenobia qui arrivent à bien se tenir.